Diplomatie parlementaire, une forte délégation malienne du Haut Conseil de collectivités et Territoire du Mali est en mission d'explication des réformes en cours à Bamako, en RDC. Le Sénat peut leur servir d'exemple institutionnel. Protéger l'industrie locale, c'est encore et toujours une préoccupation du gouvernement congolais qu'elle est la capacité de production des entreprises, des matériaux de construction pour gérer l'importation, le ministre du Commerce extérieur. Peut y répondre avec pertinence. À la 33e réunion du comité d'appui technique à l'accord cadre d'Addis-Abeba, toute la situation sécuritaire dans la région des grands lacs a été passée en revue. La République démocratique du Congo y a pris part par son le mécanisme national de suivi. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. La Suisse se dit prête à accompagner le pays de la sous-région et à régler le problème de groupes armés qui sèment la désolation particulièrement dans l'est de la République démocratique du Congo. Alain Berset, président de la Confédération suisse en visite à Kinshasa, l'a affirmé au cours d'un point de presse tenu après un tête-à-tête -tête avec son homologue congolais Félix-Antoine tshisekedi d'Itulombo. Patrick-Michel Moukoui.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 Nous venons de l'apprendre, le président suisse Alain Berset a clôturé sa journée de ce jeudi à Kinshasa par la visite guidée de l'Académie des Beaux-Arts. Il a visité sur place les ateliers de fabrication et des œuvres d'art et quelques salles d'exposition. Rachel Foutou. Une journée longue et bien chargée pour le président de la Confédération Helvétique, Alain Berset.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 La République démocratique du Congo tisse et, et la Suisse tissent des relations bilatérales depuis 1840, 1962. La visite à Kinshasa du président de la Confédération helvétique vient d'asseoir davantage cette coopération dans plusieurs secteurs pour l'intérêt des deux peuples. La Suisse est un État fédéral d'Europe centrale formé depuis 1848, voilà, avec Berne pour capitale de facto, ce pays montagneux d'Europe centrale abritant... Des nombreux lacs et villages, ainsi que les hauts sommets des Alpes. Jacques Caboaba nous propose la carte postale de la Confédération Helvétique. Regardez. De la Confédération Helvétique, à la Suisse bien sûr, est un pays alpin de 41 285 km² sans accès à la mer. Au nord, elle partage sa frontière avec l'Allemagne, à l'est avec l'Autriche, au sud avec l'Italie et à l'ouest avec la France. Berne est sa capitale. Vieille démocratie, la Suisse moderne forme un état fédératif constitué de 26 catons et demi-catons. Le pays a une longue tradition de neutralité politique et militaire. Il abrite de nombreuses organisations internationales, notamment à Genève. La population résidente est de 9 millions d'habitants avec près de 2 millions d'étrangers, donc environ 15 000 Congolais. Une histoire au carrefour des de trois grandes sphères culturelles européennes, allemandes, françaises et italiennes, a contribué à forger une grande diversité culturelle. En effet, on compte en Suisse quatre langues nationales, l'allemand, les français, l'italien et les romans. Pauvre en matière première, la Confédération Helvétique excelle dans des industries de transformation à valeur ajoutée et les services financiers. Les transports, la logistique et le tourisme jouent également le rôle majeur. Depuis l'accession de la RDC à l'indépendance, Berne entretient des relations d'amitié et de coopération avec les autorités et les peuples congolais. Ouvert en 1928, le consulat suisse de Léopoldville Transformé en consulat général en 1958, devient ambassade de Suisse au Congo en 1962. Sa vocation première est de représenter la Suisse et les intérêts de la Confédération Helvétique en République démocratique du Congo et de renforcer les multiples liens entre Kinshasa et Berne. De nombreux déplacements des délégations autant congolaises que suisses témoignent des liens d'amitié et de coopération qui lie les deux pays. Avec la visite de travail à Kinshasa du président suisse Alain Berset, les liens de coopération entre Kinshasa et Berne sont davantage consolidés dans plusieurs secteurs pour l'intérêt des deux peuples. Tout à fait autre chose à présent. Le Haut Conseil des Collectivités et Territoires est une institution malienne qui veut s'inspirer du modèle du Sénat congolais. Une importante délégation de cette institution séjourne à Kinshasa et a rencontré le président du Sénat modeste, Bahadziloukwebogelor Kimpianga.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 Désormais, l'Église catholique romaine dépend du ministère de l'Intérieur et non de la justice comme auparavant. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a abordé cette question avec le secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, sur les préalables de la mise en œuvre de cet accord cadre. La problématique de la sécurité alimentaire dans la ville de Lubumbashi et dans l'espace Grand Kassai a été aussi évoquée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et son collègue de l'agriculture. Peter Kazadi a proposé des mesures concrètes à José Mpanda Kabangou pour juguler la sécurité alimentaire dans cette partie du pays à l'Ambikai. La lutte contre l'insécurité alimentaire à Albumbaché dans l'espace Gang Kassai était au cœur des discussions entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur avec le ministre de l'Agriculture. José Mpanda Kabangou était venu présenter au numéro 2 du gouvernement les problèmes des raretés des produits de premières nécessités, notamment les maïs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 À la vie ah. primature de la Défense nationale et des anciens combattants, les questions liées à l'insécurité, notamment l'activisme des groupes armés et la résurgence du M23 dans l'est de la RDC et la coopération ont occupé une place de soi. Ce jeudi, au cours des échanges que le vice-premier ministre, le ministre de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, a accordé tour à tour aux ambassadeurs de Turquie et de l'Union européenne en poste à Kinshasa Junior et Angumba.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 Nairobi, capitale du Kenya, a abrité le 12 et le 13 avril dernier la 33e réunion du comité d'appui technique de l'accord cadre en Addis Ababa. Le coordonnateur du mécanisme de suivi, Claudie Balonki, se félicite des avancées de la force régionale de l'ESI. Robert Daïti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 du fait tout en renforçant notre position. Avec le processus de Nairobi 1, 2 et 3, la majorité des groupes armés est favorable au programme des désarmements, le programme BDACS. Dès l'ouverture des travaux, l'envoyé spécial des Nations Unies dans la région de Grand Lac, Wang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 Lors de son dernier séjour à Bukavu, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Caméré, a reçu les doléances des opérateurs économiques de cette partie du pays, couché sous forme d'un mémorandum, la FEC Sud qui vous plaide pour la relance des activités du port de Boulourou, afin de résoudre les problèmes liés à l'approvisionnement des produits pétroliers. Regardez.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 La République démocratique du Congo va recevoir du 3 au 7 juillet prochain les travaux de l'Assemblée générale de l'Organisation africaine de normalisation. La réussite de ces assises internationales, les, pour la réussite de ces assises internationales, les experts du ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur, l'Arso et de l'OCC se retrouvent en réunion préparatoire à Kinshasa. Jacques Mégier Junior, Boni Une semaine d'activité intense à caractère international en République démocratique du Congo s'annonce imminente. Les experts de l'Office congolais des contrôles, des ministères du commerce extérieur, de l'industrie et de l'Arso sont à pied d'œuvre, préparant la 29e Assemblée générale de l'Organisation africaine des normalisations. Cette rencontre africaine est placée sous le thème « Accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, un test, une norme, un certificat accepté partout. Les préparations de l'Assemblée générale, c'est très important parce que c'est toute une semaine de beaucoup d'activités. On a le conseil, le conseil de l'Organisation africaine de normalisation. Il y a aussi des formations, des experts qui vont se dérouler Et on a là aussi une journée africaine de normalisation. Les normes occupent une place importante dans tous les secteurs de la vie sociale et économique, de toutes les nations. La norme c'est l'outil du travail dans tous les domaines. Alors si nous négligeons cet aspect-là, nous serons toujours derrière. Et surtout que nous sommes sur la période de la ZELECAF, la zone de libre euh, s'échange. Nous sommes très avancés dans le parti. Nous appelons les opérateurs économiques de venir nombreux. Parce que sans normes, ils ne vont rien faire. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas sur la concurrence. La République démocratique du Congo va abriter... Les assises de l'Arso, organisation africaine de normalisation, du 3 au 7 juillet 2023. Pour l'heure, le préparatif en bon train. La protection nécessaire de l'industrie locale a conduit cet avant-midi le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, à Fameco. Il y a inspecté l'infrastructure et tout investissement consenti. Edith Il faut un contenu local aux commandes publiques. Pour soutenir l'industrie locale. Ceci est un devoir pour le gouvernement de la République. La facture de l'importation des produits potentiellement productibles localement est lourde. Le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatongbois, était chez Famico, producteur local des barbes de fer à béton et tout autre ferraillage à construction, pour apprécier la qualité et s'assurer de la capacité de production dans une République en pleine reconstruction. Il faut protéger l'industrie locale, qui a investi des millions de dollars dans le secteur sur lesquels le pays compte beaucoup. Et la troisième raison, c'est que le gouvernement dépense beaucoup d'argent dans les infrastructures. Alors que nous avons des industries qui produisent des produits similaires, pas seulement la tautologie, ou le même produit qui ont le même contenu, certains bénéficiaires des marchés publics préfèrent importer plutôt que d'acheter localement. Je voulais remercier Son Excellence, Monsieur le Ministre, pour sa disponibilité pour visiter l'usine Fameco. Je voulais faire voir l'importance de cet investissement et tous les avantages qu'on donne au pays en avoir cette usine au Congo. Ceux qui gagnent les marchés publics devront s'obliger de s'approvisionner localement. Sur les sujets, la décision du gouvernement ne souffre d'aucune ambiguïté. Les, nouveaux commandes de, de, de, de, les, les commandes de nouveaux bus Transco vont euh, donner du boulot aux Congolais par l'installation de l'usine de montage de bus à Kinshasa. Le ministre de Transport et Voies de Communication et des Enclavements marqué qu'il a effectué une visite à l'usine avec grande satisfaction, Junior et 30 ans après les événements malheureux des pillages en RDC,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 C'est ici que seront montés et livrés les bus transco pour la mobilité des populations congolaises. La lutte contre la corruption est toujours une détermination du gouvernement Samalou Kondé. La vice-ministre des finances au neige Sélé était à l'atelier de l'agence de prévention et de lutte contre la corruption organisée avec l'Union africaine de flux financiers illicites. Le résumé de l'atelier avec Junior Yangumba. L'Agence de prévention et de lutte contre la corruption en République démocratique du Congo, APLC, et la Coalition pour le dialogue en Afrique ont organisé un atelier sur la mise en œuvre de haut niveau de l'Union africaine sur le flux financier illicite en provenance de l'Afrique. Selon le rapport de 2012 des responsables du haut niveau de l'UA, l'Afrique perd des sommes colossales dues au blanchiment des capitaux et la corruption qui gangrène les continents noirs. De manière approximative, Combien la RDC perd Ce qui est sûr, c'est que ce sont des milliards de dollars. L'Afrique, en tout cas le groupe d'études, a estimé, pour le continent en tout cas, à environ 50 milliards de dollars que le continent perd chaque année. C'est énormément... Euh, d'argent que nous perdons. Si nous savons canaliser cela, ça sera quelque chose de bénéfice pour le continent et pour la RDC. Pour le développement du pays, nous avons besoin de cet argent-là. Alors, ce qui est attendu de l'atelier, c'est que euh, au minimum, un mécanisme de coordination euh, des entités de, de gouvernement, ministères et régies et autres soit mis en place. C'est la même méthodologie que nous avons adoptée dans tous les pays. Euh, analyser, euh, définir chaque pays est un cas et puis déterminer ce qui a lieu de faire. Plusieurs personnalités ont pris part à cet atelier qui a pour objectif d'éradiquer la corruption et le blanchiment des capitaux en République démocratique du Congo. Pour rappel, les groupes du haut niveau de l'U.A. accompagnent 15 pays africains à mettre complètement fin à cette problématique de corruption et de détournement des capitaux. Le lancement officiel de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la RDC, CCIS, est pour demain. L'annonce a été faite par son président devant la presse. Cette Chambre vise, entre autres, à jouer la médiation pour la résolution des conflits des entrepreneurs et opérateurs économiques dans les climats des affaires et le domaine économique. Emmanuela, commissaire. Une nouvelle structure dans la promotion des affaires par la mise en commun des efforts.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 La contrefaçon des médicaments est une véritable gangrène en milieu de santé. HG Pharma s'est décidé d'offrir des médicaments de qualité pour une meilleure prise en charge médicale. Yvette Makouti m'a été au lancement de cette industrie pharmaceutique. Elle nous en parle. Les logos vert et blanc dévoilés, la branche pharmaceutique HG Pharma prend place dans les cercles de l'industrie pharmaceutique naissante de la République démocratique du Congo.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 Paiement de fonctionnaires de l'État. Le gouvernement de la République a rassuré les délégués syndicats de l'INAP sur les garanties de paiement de salaire de fonctionnaires de l'État. Dans le délai, Nadine Kilojou.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 Écho des partis politiques, tout se prépare en amont pour 2023 et ce, ce parti politique en marche pour le progrès. Membre de l'Union sacrée de la nation enregistre le nouveau venu en signe d'adhésion. Cédric Enina. Désormais, maître Niclette Tona, qui va tenir le flambeau de cette formation politique dans la province du Congo central, forte de sa capacité de mobilisation, cette juriste de formation et Philanthrope s'est amené avec une forte délégation de femmes des Matadi et d'autres coins de la province du Congo central. Répondant à une question de l'autorité morale de l'EMP, Godard Motemona, maître Nicole Tona a réaffirmé sa détermination à travailler intensement afin de donner à ses partis politiques plusieurs sièges lors du scrutin qui pointe à l'horizon et in fine réservé au chef de l'État, Félix-Antoine Tichekedi, une majorité écrasante. En marche pour les progrès se met donc en ordre de bataille. Je suis très motivée pour travailler avec notre président, le président général, le président Codar Mtoumuna, j'ai préparé d'adhérer à son parti pour soutenir les chefs de l'État. Après avoir été réarmé moralement, Maître Nicole Tona est appelé à relever les défis. Créé le 16 novembre 2022, en mars pour les progrès, prône social-démocratie et il a comme vision pousser les Congolais à la culture du travail afin de construire ensemble un avenir meilleur. Processus électoral à l'Union des valeurs tshisekédistes. Les membres de ce parti politique ont été sensibilisés sur les actions et réalisations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de C'était au cours d'une matinée politique. Regardez.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 le chef de l'État, Félix Antoine, C'est sous une ambiance chaleureuse qu'a pris fin cette cérémonie où l'on pouvait entendre en boucle Fachi, candidat unique. Et je vous amène à Wembonyama, dans la province de Sankuru, où un accident a été déclaré à l'Institut supérieur pédagogique ISP. Le centre d'informatique et le bâtiment administratif sont réduits en cendres. Un, un véritable coup dur pour le fonctionnement de cet établissement d'enseignement supérieur, pépinière de l'élite intellectuelle de ce coin du pays, qui ne laisse pas indifférent Léonard Chéokitundou. Il est au micro de lui d'Orbalekelaï un ouf de soulagement pour les étudiants de l'Institut supérieur pédagogique de Wembonyama dans le Sankourou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 Leur gratitude au sénateur Léonard Choukitundou pour ce geste qualitatif. Ce communiqué, la régie des OSA, direction provinciale de Kinshasa, informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville de Kinshasa que suite à une fuite survenue sur la conduite des 700 son départ. Kintambo au niveau de l'usine Dongelima, cette dernière est en arrêt ce jeudi 13 avril 2023. Par conséquent, des manques d'eau et perturbations sont observés dans la fourniture d'eau dans les communes et quartiers ci-après. Gombe, Lingwala, Kassavubou, Bandalungwa, Ngiriinguiri, Kintambo, Montfleury, Jamaïque, Ma Campagne et Joli Parc. La régie des OSA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément indépendamment de sa bonne volonté, elle les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faits à Kinshasa le 13 avril 2023 pour le directeur provincial de Kinshasa, Raymond Matundum Paka, directeur des distributions de Kinshasa. Voilà mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci à vous qui nous suivez à Milouz en France et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNT. Soyez avec nous, l'actualité continue à 23h. Suivez Bobo Samba. Moi, je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir. Au revoir et bonsoir sur vous.